Bien, euh, euh, aujourd'hui, hein, ce, ce vendredi 9, euh, 9 décembre, nous avons l'honneur à Saint-Louis de recevoir euh, des amis de capister des amis de Grandbourg, des Saint-Louisiers aussi, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, parce que je vois il y a une classe de, du lycée... Euh, Yacine Bastaro, et il y a aussi beaucoup de, de, seniors, de seniors du 3e année, des, des différentes associations de personnes âgées, qui se sont réunis ici pour euh, manifester, grâce notamment à l'association Famille Rurale, pour essayer de mettre en commun des activités, pour se rencontrer et pour surtout partager, partager de l'amitié, partager du, du, du lien social. Et euh, je pense qu'en tout cas, ils vont passer une très belle journée. Euh, J'ai vu qu'ils ont un programme d'activité très très chargé de la journée. Il y a des différents ateliers qui ont déjà commencé d'ailleurs. Cela va euh, au, au, au massage, à la coiffure, au, au, au travail sur les ongles, etc. etc. Donc, en tout cas, euh, je suis bien heureux que cette manifestation se passe à Saint-Louis et que les invités seront bien bien accueillis et qu'ils passeront une très très bonne journée. Alors, je suis esthéticienne. Et euh, actuellement, ben, je fais une beauté des mains euh, pour nos aînés. Donc euh, cet après-midi également, je ferai euh, des, des make-up, du maquillage du coup pour leur défiler. Donc euh, l'utilité de tous ces ateliers, ben, c'est de mettre en avant nos aînés, de s'occuper d'eux. Euh, c'est ce qui est le plus important pour nous actuellement. Donc là, comme je le redis, aujourd'hui pour nous, enfin pour moi, euh, c'est la beauté des mains. Ma collègue fait également les soins du visage ainsi que le maquillage. C'est un atelier d'auto-soin, auto-soin esthétique, donc soin de visage en l'occurrence. Cet atelier est destiné à renouer un contact bienveillant avec sa peau, avec son corps, et euh, enseigner aux personnes les gestes essentiels d'un soin quotidien du visage, tout simplement. Donc, c'est s'accorder un moment de bien-être à la maison et euh, s'occuper de soi, prendre soin de soi. Bonjour. Donc, euh, moi, c'est Christelle et je m'occupe euh, de la beauté des cheveux, et enfin, tout ce qui est coupe, natte, tresse, etc. Donc, aujourd'hui, je vais m'amuser avec les cheveux de ces dames et messieurs et leur faire un petit renouveau euh, capillaire. Voilà. Donc, euh, comme je vous disais, les filles, un, un projet, c'est euh, il y a plusieurs temps, avant. Donc, c'est toute la préparation, d'accord? Euh, la prise de contact avec les, les partenaires, euh, la réalisation des, des objets, par exemple, à confectionner. Il y a le pendant, donc là, on est en plein dans le pendant. Vous voyez que là, il a fallu vraiment que les, les animatrices soient très, très dynamiques. Et puis après, il y a le après, donc c'est le temps d'évaluation, d'accord? Et nous, eh aujourd'hui, ce qu'on veut voir, c'est ce qui se passe pendant, comment les personnes âgées elles réagissent, comment les ateliers réagissent et surtout comment on peut favoriser leur implication dans le projet. Voilà. Donc je vous laisse regarder euh, les ateliers encore. Et après, ben, on fera encore un petit point. D'accord